dans à tous. Monsieur le Premier chers collègues collègues de la Jeunesse pour les ministres de la Santé publique et de, de sûr, sûr, la Population, pour les ministres de l'État politique, Madame la ministre générale du ministère de la Santé publique et Madame la ministre de la Santé publique de la Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants et du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs techniques et financiers, Monsieur le Président du Conseil national de la société civile haïtienne, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la position féminine et au des femmes, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile fait�� ça, Faitesà, fait Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile Mesdames et Messieurs les représentants des universités et des écoles, chers étudiants, chers élèves, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, des écrite, des en ligne, Mesdames et Messieurs les rendants, titre, live et qualité, d'hypnose et Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, partout dans le monde, Célèbre la journée internationale des droits des femmes pour pérenniser la lutte des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Cette date puisse la racine de la quête que mènent des femmes depuis des siècles pour participer à la société sur le pied d'égalité avec les hommes. Officialisé par les Nations Unies en 1977, le Ménage est le cadre de revenir sur l'histoire des femmes mais aussi faire reprises sur les discriminations et les exclusions qui les touchent en tant que groupe spécifiquement. Le 8 mars représente également une opportunité de rappeler la responsabilité de tous les acteurs sociaux de la concrétisation du principe de l'égalité homme-femme. En tant que date principale de l'agenda des femmes, le 8 mars offre l'occasion à toutes les institutions des pays au pays de dresser le bilan de la situation sociale, politique et économique des femmes. Parallèlement, il rappelle aux populations du sport de la lutte des femmes pour le respect de leurs droits dans tous les domaines d'activité de la vie et leur grande contribution dans les initiatives pour l'émancipation des peuples. La célébration de la journée internationale des femmes représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la participation politique des femmes ou la santé. C'est aussi l'occasion pour rappeler aux différents acteurs sociaux leur responsabilité de la mise en application des principes de l'égalité. Entre les femmes et les hommes dans les politiques de développement. En outre, cette journée permet d'ouvrir des espaces de dialogue, d'information, de discussion, de sensibilisation sur les droits fondamentaux des femmes. Mesdames et messieurs. chaque jour, malgré la sécurité, pour nourrir la société, et puis pour nous, pour l'éducation. pour favoriser la culture sur les femmes et les filles dans l'usage et la course des outils, notamment à travers les formations et les métiers du numérique, tout en certain aux stéréotypes, racines et normes à l'origine de nombreuses discriminations à leur encontre. Cette année, nous avons choisi de célébrer la journée internationale de lutte des droits des femmes sur le thème national, pour y une société sans force côté, c'est pour forme à garçon et même accès à la nouvelle technologie, information et formation en communication. Ce thème est choisi dans le but de sensibiliser les gens sur l'importance d'une société inclusive où les résultats que nous attendons toutes et tous seront d'éliminer certains obstacles naturels afin que les femmes et les filles ne soient pas mises à côté. Éviter chacun à rembourser l'effort de l'initiation de, de se lancer dans les domaines de technologie, de l'élaboration des projets visant -vis de l'autonomie, de son épanouissement personnel, le développement de sa famille, de sa communauté dans tout le pays. Mesdames, Messieurs. Les groupes armés du deuil dans les familles. Les conséquences de ces actes inhumains obligent de nombreuses familles à se désemparer de tout en laissant leurs zones respectives parfois vers des, destina des destinations économiques. sans faire procédation, de rompre désormais avec la vieille mentalité, de sous-estimer les femmes et les familles. Les femmes sont naturellement de beaux gestionnaires. Après qu'elles soient nos désormais, afin qu'elles soient les véritables gestionnaires de nos ménages. N'hésitez pas à leur confier la gestion du patrimoine familial car Cela constituerait un bon exemple que vous serez en train de léguer à vos enfants. Mesdames, Messieurs, l'innovation des technologies constitue un moteur de changement apte à accélérer les progrès pour les femmes, si et seulement si elles ne reproduisent et n'amplifient pas en leur fait les schémas existants d'inégalité entre les genres. C'est ce partage de responsabilité et de cette confiance mutuelle qui contribue à l'explication de la famille. Pour cette catégorie d'hommes, que la journée d'une mort puisse être une occasion de se souvenir de l'inestimable valeur de la femme. Que ce jour sert à mettre fin aux violences physiques ou verbales dont sont victimes certaines femmes dans les foyers, que les chefs de famille n'abusent de leur position sociale et prennent l'engagement de l'audi et la de leur épouse. Sachez qu'elles sont le Et je voudrais également remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours accompagné le ministère. Je veux parler de l'Union européenne, le PNUD, la FAO, l'ENFP, le, LFP, le Ces partenaires ont toujours été là pour apporter leur soutien à la cause des femmes haïtiennes. Le chemin à parcourir pour atteindre l'égalité est pas long. Et les difficultés sont énormes. On aura encore besoin de vous, chers partenaires. Je ne saurais terminer ce message sans revenir ou sur les conseils à vous prodiguer à l'occasion de cette journée exceptionnelle. engagez nous à preuve les devant pour poursuivre le combat contre la d'être présents parmi vous pour qu'ensemble nous rendions un hommage mérité à nos sœurs, à nos mères et à nos épouses, à nos amis aux femmes haïtiennes. De désormais une tradition, la commémoration de la journée internationale de la femme a cert objectif de rendre pour femmes mais elle constitue également une occasion de réfléchir sur la condition féminine dans le monde et particulièrement dans notre pays. Nous les femmes constituent aujourd'hui un maillon incontournable de toute approche du développement durable des Nations Aujourd'hui plus hier, ce sont les femmes qui donnent la vie, l'entretiennent à divers niveaux et contribuent largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de toute la société. La femme, c'est la vie. Elle constitue le premier berceau de la vie. Les conditions de vie des femmes. Demeure encore bien précaire. À l'instar de la pauvreté, qui demeure un défi, notamment pour les pays en voie de développement, ainsi il en ressort des différents hommages, des différentes conventions tenues année après année par les organisations mondiales. Généralement, les femmes au côté des enfants sont les premières cibles des crises sociétales et dans la majeure partie des fois victimes de la privation de certains droits qui se constituent autant d'atteintes à leur dignité qu'à leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi célébrer la femme officiellement, une fois l'homme, ne me semble pas suffisant. Mais le faire cependant, avec reconnaissance et est sans contexte très et négociable. Aussi, voudrais-je, au nom de mon gouvernement, rendre un hommage appuyé à toutes les femmes haïtiennes et à toutes les femmes du monde et leur exprimer notre admiration sincère ainsi que notre profonde gratitude. En outre, avec conviction, je souhaite que nous tous, hommes haïtiens, nous connaissions encore plus les mérites des femmes en leur accordant la place et la leur. Refusons qu'on les confie uniquement dans un des tâches subsidiaires ou accessoires. à l'inverse. Au premier quart de ce 21e siècle, dans plusieurs pays, qui a bien des égards, elles ont conquis des citadelles longtemps réputés inexprimables, tels devenir président de la République, ou chef de gouvernement, président du CEP, président du Conseil d'administration de membres etc. Quelle avancée du reste les femmes ont signé pour oui, de réfléchir davantage sur la nécessité de se prendre en charge, de s'assumer pleinement et de contribuer davantage au développement de la société universelle. Dans cette dynamique, depuis plusieurs années, notre pays, par le touchement du ministère de la Commission féminine et des droits des femmes, ainsi que plusieurs organisations et associations de femmes, tant nationales qu'internationales, N'a cessé de multiplier des initiatives et actions destinées à relever les défis institutionnels, économiques et culturels en matière d'égalité des chances. À l'égalité des droits et à l'église. Mesdames, Messieurs, si les femmes, en ce jour qui leur est consacré, ont tenu à organiser différentes activités liées à cette célébration, c'est peu dire que de souligner leur grandeur d'âme, leur conscience élevée du devoir en voulant raviver l'amour et la solidarité autour d'elle. Vous, femmes haïtiennes, femmes de mon pays, femmes combattantes, nous vous respectons, car en regardant votre vie quotidienne, personne ne peut nier que vous avez toujours en partage. l'amour de la famille. Vous êtes aux premières éducatrices. Vous nous préparez au mystère de la vie. En d'autres termes, vous nous préparez à l'avenir de notre espèce, l'espèce humaine. Ce qui manque le plus aux femmes de mon pays, Haïti, c'est de la reconnaissance. C'est le respect de leur dignité. Nous n'avons pas tous conscience que la femme est un être vénérable. Oui, faut-il redonner à la femme une dimension sacrée Qu Il ne s'agit pas de droit, il s'agit d'humanité. Il s'agit de changer notre regard sur la femme, sur les femmes haïtiennes, qui sont source de vie et d'amour. C'est à la femme que nous devons la survie de l'homme. Ce sera un travail long, car on ne change pas les esprits comme on change les lois. Cela prendra du temps et requiert des actions coordonnées, des actions qui agissent en profondeur sur chacun d'entre nous. Et tout cela avec humilité et respect mutuel. Mesdames, Messieurs, on devrait tous les jours célébrer le 8 mars. Je voudrais saisir également cette occasion pour remercier les différentes organisations de femmes qui supportent les actions des femmes en Haïti. Le gouvernement vous renouvelle en cet instant sa gratitude et vous engage à poursuivre votre œuvre. Nous pensons aujourd'hui à à toute femme dans le pays qui, pour raison d'insécurité, a trouver la vie, obligée de sauver quitter la caille Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller à l'hôpital pour accoucher à cause de situation ça Nous pensons à toute femme qui n'a pas qu'à aller dans l'activité par un temps, ça vont pas aller dans le travail, dans le parc Nous voulons dire que souffrance n'est pas acceptable. Nous saluer toute femme, dans la police, cabalent toutes toute yeux, toute force, pour défendre le petit peuple. Comme Wanamet, comme la Comme Chambellan, comme Carrefour. Comme Solino, gouvernement promet, Il ne pas baisser les bras.